Bonsoir j'espère que vous allez tous magnifiquement bien aujourd'hui pour le vidéo qu'on va de pire de que Je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on va aller tester le PVP Minecraft, donc on va monter en haut de notre base Et nous allons essayer de trouver quelqu'un à PVP, dès qu'on a trouvé quelqu'un à PVP, on va changer d'armure Comme vous voyez, je suis en kit euh, comme ça, parce que j'ai plus euh, de canne à sucre pour faire des potions de speed Donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver quelqu'un, ça fait longtemps que j'ai pas de PVP, mais genre vraiment longtemps La dernière fois que j'ai du PVP, ça date de 2010 euh... Euh, entre parenthèses euh, en vanilla slash HF, -E euh, donc euh, voilà. Je suis plutôt intér intéressé à voir qu ce que ça va donner. Je prends les pommes d'or comme nourriture parce que je suis un peu un petit fils de pute. Donc, euh, j'essaie de trouver quelqu'un à PVP, dès que je le trouve, je fais boum boum boum boum boum boum, un truc dans le genre, et euh, le tour va être joué, ok, bon là c'était pas euh, à point, mais ça devrait l'être, ok, jugez moi pas, donc on va juste faire ça, boum boum boum boum boum, on va essayer de garder notre épée dans la slot 1, comme ça. Donc, let's go essayer de trouver quelqu'un pour PVP, et puis en euh, espérant que ce soit pas une team, j'aimerais bien que ce soit un joueur solo, il y a seulement 5 joueurs coup. c'est un peu euh, un peu la mort soit ça va, hein. c'est un peu la mort, on va pas se mentir mes chers frères et sœurs. Euh, c'est un peu l'amour, attendez un instant, on va essayer, J'ai je... que j'ai quelqu'un je vous reprends. Donc il y a seulement 16 joueurs en ligne, je me suis dit que j'allais faire F-List. Euh, comme vous voyez ici, F-List, j'ai vu que la Get Drunk c'était la première faction, donc j'ai fait euh, Vue et là euh, j'ai mis les coordonnées. Ils sont endettés à Freeze, ils ont seulement 3.5 de détails, donc j'espère qu'on peut trouver quelqu'un euh, avec un peu, de, un peu moins bon, qui veut bien au PVP. Donc je vais juste y aller avec mon, euh, mon truc arché, mais rendu à 100 blocs, je vais y aller avec euh, une potion de speed, parce que je sais qu'ils sont 5, donc je ne veux pas euh, me faire enculer non plus, vous voyez. Donc ce sera pas bien long, on est bientôt rendu. Euh, en même temps, je comprends pas pourquoi ils se sont installés là. Euh, normalement, les gens s'installent au nord. Euh, un peu bizarre qu'ils soient installés au sud. Après, il y a peut-être vu qu'elle a sorti N, peut-être que c'est peut-être la meilleure chose à faire. Je, je sais pas exactement comment ils ont voulu s'arranger, mais normalement, c'est mieux de s'installer au, au nord. Eh, au nord, au sud, South. En fait, non, attends, je sais plus, je sais plus, mais. Ah oui, c'est la sortie N de ce côté-ci, donc ouais c'est un normal qu'il soit installé ici, ouais c'est vrai, c'est vrai. Ok, ok, c'est nous qui sommes un peu à un mauvais endroit, on s'est installé au nord. Euh, je sais pas pourquoi on s'est installé au nord, en fait. Pour être franc avec vous, euh, je me souviens pas du tout. Je pas je l'ai déjà dit, mais ce serait cool qu'ils mettent un mode qu'on puisse voir derrière soi. Ce serait vraiment chouette, on est à 400 blocs les boys. Okay. Si je meurs directement, je vous le dis, il y a juste 19 joueurs, s'ils se mettent à 5v1, je vais rager parce qu'il y a seulement 19 joueurs, il n'y a pas personne qui pvp, donc euh, j'espère au moins qu'ils voudront bien 1v1 ou quoi que ce soit, genre au moins 2v1, tu sais, comme ça au 2v1, je peux quand même essayer de faire quelque chose. J'ai une pomme cheat, j'ai un stuff diamant, donc ça devrait aller quand même pas si mal. Euh, on est bientôt arrivé, donc là, dans, à 100 blocs les gars, je vais euh, changer euh, mon armor pour mettre une vraie armure. Euh, parce que l'armée en cuir, on va pas se mentir les gars, on va vite euh, d'Europe avec celle-ci Je vous dis, rappelez-vous, ça fait longtemps que j'ai pas PVP, donc euh, m'en voulez pas si euh, si je suis nul. Euh, voilà, voilà, voilà. Donc on va bien se préparer. Donc on va mettre nos perles ici, euh, comme ça. Je vais prendre cela, cela, comme ça. Je vais prendre ma potion. Oups, c'est pas ça, ma potion de speed, comme ça. Et on va prendre, manger. Donc on est rendu à leur base. On était, on est tout près de leur base. C'est quand même une belle base, hein. Ils ont mis des vitres invisibles, euh, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, plutôt intéressant, mais bon, on va aller jeter un coup d'œil, les gars, s'ils veulent pas PVP, euh, s'il n'y a pas des gens ici pour PVP d'ailleurs, ça serait plutôt cool, il euh, n'y a personne pour PVP, il hein? n'y a personne qui est là à l'extérieur, ça ici c'est quoi, c'est Get Up, ça, ça doit être une trappe, 100% que ça a l'air d'être une trappe, je vais y aller quand même parce que j'aime ça les trappes, uh, on peut pas les utiliser dans les claims, c'est un peu dommage, je vais quand même aller voir uh, en haut qu'est-ce qui se passe, euh, rien, c'est juste un, un, un bridge pour pvp. J'espère que quelqu'un va sortir pour pvp, à tout de suite. quelqu'un qui est monté, il s'appelle euh, Drelix. Drelix, c'est un truc comme ça, mais de, par exemple, il est no stuff. Donc, euh, je pense pas qu'il va venir à pvp. Il n'y a pas d'autres personnes à sa base, donc les autres, ils vont sûrement me ambush. Dans le sens qu'ils vont arriver en mode aléatoire et je ne veux pas savoir où ils sont. Où, à moins qu'ils fassent... Oh non, il y en a un autre qui est là. Attends, lui, est dans leur team? Ouais, lui est dans leur team, Bite il s'appelle. Ok, là y'a-t-il d'autres monde Non, y'a personne. Chris, y'a personne sur ce serveur là Oh, il est là, il est sorti. Vous savez que ça combien d'années que j'ai pas payé, mes chers amis d'internet Ça fait vraiment longtemps. NON Pourquoi 5 gars faut qu'ils sortent sur moi Ok, nice. Ah, oh, on pouvait pas juste 1v1, mais ben non. Il y a 19 personnes de coup sur le serveur, mais faut que tu... Faut que tu fasses chier les gens, tabarnak. C'est vraiment drôle, ça. Hein? Vraiment, là, c'est très amusant. J'adore ma vie, je vais y retourner quand même. Je vais y retourner, parce qu'en fait, euh, je suis capable d'aller toutes les tuer. Ils sont toutes, c'est tu sais, des grosses merdes. Je vais monter le bridge, puis je vais perdre. Ouais, oh, ouais, quand on va faire ça. Ok, roll Motherfucker Ok, 3 contre 1, let's go, YOLO Le problème c'est ma speed en hein. 6 secondes de speed, euh, ça je suis pas trop pour Mais bon, c'est pas grave, YOLO, hein, comme on dit Je suis juste se préparer à faire ça, préparer à mettre notre stuff Notre pump finit dans 11 secondes donc on va essayer de, de quick drop le gars. Essayer d'avoir ses potes. Allez, allez, allez, allez, allez, allez. On le perd bloc, on le perd bloc. On le perd bloc, on le perd bloc. Ah, lui en haut il est là. Qu'est-ce qu'il fait lui Allez, viens-t'en. Perd bloc toi aussi. Allez, perds bloc. Allez, ça va être drôle. Boom, c'est parti. Je sais qu'est-ce qu'on va faire. Dès que ma pelle atterrit. Oh shit, ma pelle atterrit fucking à côté en fait. Comme un con. Fuck, merde. Moi en plus j'allais enlever mon armure et tout. Donc euh, on était dans une très mauvaise position à l'instant les amis On peut perdre dans deux secondes. Euh, en plus, on n'a plus de trucs, donc euh, ça va être plutôt euh, plutôt intéressant. Boum. Euh, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Euh, Oups, Let's go, c'est parti. On va pouvoir s'enfuir, les amis. Tranquillou, pépère. Vraiment des gros fils de vie de ces gens-là. C'est malheureusement bien dommage. Mais euh, ils sont pas capables de 1v1 ou quoi. Je sais vraiment pas c'est quoi leur problème, en, en fait. Je sais pas pourquoi ils sont... Il y a 19 coups, vraiment. Genre, il y a 18 personnes de connectées, Mais eux, ils sont entêtés à... Je sais vraiment pas c'est quoi leur problème, euh, mais bon, c'est pas grave. Ils sont un peu chelous dans leur tête. Je euh, m'en fous un peu de mourir, c'est pas ça le seul problème. J'aurais bien aimé voulu faire un 1v1. Par exemple, je l'ai bien rock dans le truc là, il était dans la merde en fait, le gars. Mais bon, c'est pas grave, on va. Euh... J'ai plus de potions de heal, j'ai juste. Puis en plus, je vais pas perdre mon P2 parce que c'est quand même un P2, ils sont toutes parties dans leur base. Hell. Euh, on va juste les faire chier, ils vont sûrement sortir ou euh, provoquer dans le chat Ça va être drôle euh, Puis euh, voilà, à tout de suite Au moins les gars, avec cette expérience, nous avons eu notre type technique On peut dire euh, « Je me suis fait 4v1, what the fuck, je les tue tous, entre parenthèses, ça arrivera jamais » Euh, donc voilà, c'est bien, allez salut <rire> J'ai dit, quelle grosse merde vous de me tuer, vous pensez que c'est bien pour fera des vues <rire> Je peux juste les énerver en fait, j'en ai rien à foutre littéralement. C'est juste drôle là, il dit, en ah, vrai pratique et, et je rec. Bon, euh, juste pour le faire chier, je pourrais rec et mettre vape ou comme ça, c'est juste pour rigoler. Mais non, j'ai la flemme, j'ai pas le goût de... pas le goût d'aller sur un practice ou quoi, euh, ça serait rigolo, il y avait une mute. sais sérieux gros, tu es mute pour un suite là, c'était rigolo là c'était rigolo, on s'amusait, là. T'es sérieux, mec. Il y a des 20 personnes, gros. Come on. Yo, les gars. L'ennemi m'a filé quelques clés. Donc, je vais aller aussi pas en ouvrir les clés. Mais aussi, je vais vous faire gagner de deux clés de chaque. Donc, moi, j'ouvrais deux clés. Et je vous fais gagner deux clés de chaque. Donc, il y aura deux gagnants. Un qui va gagner une clé mythique. Et un gars qui va gagner une clé euh, normale. Est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Ouais. Euh, une clé, un de vous qui va gagner une clé normale. Et quelqu'un d'entre vous va aussi gagner... Euh, un clic me.